Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer l'héritage en Swift, bon, euh, Swift est un langage objet, la partie objet est assez classique, donc bien évidemment, il ne peut que supporter l'héritage. A l'instar d'Objectif C et de Java, il ne supporte que l'héritage simple, mais c'est couplé avec la généricité, la notion dite de template en C++, et il n'y a pas d'héritage multiple. Alors, on ne verra pas les templates parce qu'on n'en a pas besoin pour ce cours a priori. Pour ça, vous regarderez le fantastique manual, mais en fait, l'héritage simple suffit largement à notre peine. Alors, ce n'est pas le return of the Jedi, c'est le retour de notre classe student. Oui, j'ai osé, je suis quand même un peu geek sur les bords. Donc, reprenons notre classe student. Ça, c'est la classe student qu'on avait dans une séquence précédente. Donc, pour l'instant, on la connaît hein, avec euh, le constructeur et puis euh, trois euh, méthodes. Et on va, à partir de student, eh bien, construire un student binomé et la student binomée va étendre student, vous voyez ici euh, l'origine de l'extension, on va rajouter un attribut private qui est binôme, qui peut être vide, student binôme pour l'interrogation, ça veut dire que par défaut il est initialisé à nil, bien évidemment, hein, c'est un optional, et puis ici on va avoir le setter, set binôme, et le getter get binôme. Vous voyez que si je fais un coup de get binôme, à partir du moment où je rends un binôme, il faut que je fasse un point d'exclamation ici. C'est la référence où je saute. Je pourrais bien évidemment changer les choses. Je pourrais ici dire que je rends un binôme point d'interrogation et à ce moment-là je n'aurais pas besoin de ça. Et ça veut dire que bien évidemment, eh ben, le get binôme pourrait lui récupérer un nil. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important euh, à signaler. Bon, là ici, je suis dans cette situation, je l'écris comme ça, donc on n'y touche pas. Là ici je fais un let s1 égale student binôme et puis je fais let s2 égale student binôme et puis je les binômes entre eux, hein, je fais un set binôme de manière croisée et vous voyez l'exécution ça fonctionne très très bien. Donc là ici je vais pouvoir avec cela manipuler des student binômes. Alors quid de l'initialisation Alors là il y a un truc quand même qui est, qui est délicat parce que vous sentez bien que euh, le init va faire appel au init du niveau au-dessus. Et là, il y a un point important, c'est qu'on avait dit en objectif C qu'il valait mieux faire le super init avant et là on le fait plutôt après. Alors en fait, c'est compliqué parce que euh, dans l'objectif C, on avait quand une méthode appelait une méthode du même niveau, elle faisait ces trucs avant de faire euh, l'initialisation euh, plus réduite. Vous vous souvenez, on avait une chaîne d'initialisation. Mais par contre, l'appel à super, euh, lui, euh, dans l'init le, le principal, se faisait euh, d'abord. Bon, là, manifestement, ça se passe de façon différente. Euh, on doit faire les appels à super edit après. Donc ici si je prends, euh, ben là j'ai euh, une classe voiture, et puis j'étends ici euh, la classe voiture en classe voiture de course, avec euh, ici, et euh, eh bien là elle a une couleur, et puis là elle a en plus un turbo, et eh bien vous voyez que je vais d'abord affecter, la valeur de turbo puis ensuite faire le super de, de init. Voilà c'est un petit peu surprenant mais euh, sinon euh, ça marche très très bien. En fait euh, il ne faut quand même pas confondre, on a tendance à, à, à le voir dans objectif C, parce qu'on fait cette fameuse séquence alloc init. Et là effectivement on fait variable x égale objet et on l'appelle directement le constructeur. Mais en fait, avant évidemment d'appeler le constructeur, il appelle un allocateur. Donc quelque part, le alloc, il est complètement inutile parce qu'il est implicite. C'est pas la peine de l'écrire de manière explicite. Mais quand on arrive dans le unit, ça veut dire qu'on a déjà toute la mémoire qui est installée. Et par conséquent, euh, finalement, euh, je pense que c'est plutôt des styles d'écriture. Il faut que je demande à mes potes qui font, euh, qui sont des cracks des langages, euh, s'il y a un avantage à faire euh, l'appel au super avant ou après. Mais bon, voilà à mon niveau, euh, je vous dis ce qu'on me dit de faire. Alors euh, du coup, euh, il y a toute une chaîne de délégation d'initialisation euh, à laquelle euh, il faut penser. Euh, J'ai déjà utilisé ce terme convenience method qui sont en fait des méthodes d'initialisation un peu particulières. On l'a vu dans Objective C avec un string, exemple string with format. Hein, C'est une chaîne d'initialisation, d'accord, mais qui n'est pas le init classique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez donc avoir des convenience methods qui s'appellent les unes les autres et puis qui vont finir par appeler euh, le init désigné, hein, le, le seul, le vrai. Euh, parfois ils l'appelle euh, de façon implicite parce qu'il peut ne pas être écrit, il peut simplement hériter de euh, la super classe. Et donc ici, si je suis à un niveau de classe, donc je euh, peux avoir plusieurs init désignés qui vont appeler le init désigné au niveau supérieur et puis des convenience qui en général n'appelle pas directement le init au niveau au dessus mais passe par le init désigné du même niveau et puis donc voilà les choses se passent comme ça et effectivement euh, un init désigné appelle le super qui appelle le super tac tac tac tac ça remonte et ça va remonter jusqu'à la fameuse classe mère euh, qui en Swift ben, doit exister même si elle n'est pas forcément désignée et qui en objectif C est euh, NSObject dans Java c'est la classe object voilà. Regardons donc un exemple d'initialisation dite de convenience. Donc là ici vous voyez j'en ai plusieurs donc j'ai la convenience c'est une méthode qui est pratique. Alors ce qui va se passer c'est que je peux faire un override si je recouvre une méthode existante. La méthode existante elle peut avoir été définie au niveau au dessus. Et puis j'ai des appels qui sont également hiérarchisés. Donc ici j'ai mon convenience init qui euh, en fait n'a pas de paramètres et va simplement affecter une couleur par défaut qui fait un appel à euh, un init qui est l'init avec le paramètre et euh, là ici je fais euh, un override je fais un override de celui-là qui est le vrai init qui a euh, la couleur et le turbo. Donc lui qu'est-ce qu'il fait en fait eh bien il va faire un appel à mon véritable init qui, euh, lui, euh, est le seul habilité à faire le super init en montant euh, au niveau au-dessus. Je vous rappelle que la voiture de course élite dans mon exemple, qui est quelques transparents plus haut, euh, deux voitures qui a une couleur, et la voiture de course, elle a en plus un turbo. Voilà. Donc, euh, ben, à part ça, c'est encore une fois archi-classique. Alors, les mécanismes objets, comme je vous dites, sont simples, sont standards, hein, tout ce qu'il faut. Et en fait, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut pour relativement bien gérer la mémoire et construire du coup des applications qui sont plus sécurisées. Et je vous rappelle que c'est un des objectifs d'Apple derrière. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est autant vrai pour Apple que pour Google, c'est ce fameux écosystème. L'écosystème contient entre autres les applications. Ces applications, elles sont développées par des gens. Ça vient enrichir l'écosystème, plus il y a de gens qui peuvent accéder, mieux c'est, parce qu'ils enrichissent l'écosystème, et donc par conséquent il faut faciliter le travail de programmation pour avoir plus de programmeurs, et faire en sorte que, qu'on ben, va faire travailler plus le compilateur. Voilà. Donc l'enjeu d'ailleurs il est général, hein, et il ne date pas d'hier, puisque je vous cite ici 1975, un constat similaire avait amené à la création d'un groupe qui s'appelait le HOLG, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Higher Order Language Working Group, donc ça c'est dans les années 70, en 75, et euh, ce groupe de réflexion qui a mis plusieurs années avant de définir les caractéristiques d'un langage de programmation et puis ensuite à définir si ces caractéristiques existaient dans le langage existant et puis ensuite qui a lancé un concours pour la création de nouveaux langages est à l'origine d'un langage qui s'appelle ADA qui a été créé fin des années 70 début des années 80 normalisé en 83 ISO et qui est un langage peu connu, mais extrêmement utilisé dans les systèmes critiques, en particulier tout ce qui est spatial, aéronautique, etc., etc. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.